C'est à tous, et c'est Tsukuzi les Bonne Folie Manguru Alors aujourd'hui on est avec Lauren Cruz. Donc allez la suivre sa chaîne YouTube, c'est très important. Qui est Lauren Cruz Voilà. Et tout simplement on va aller voir des hommes et leur dire si les hommes veulent voir sa chatte. C'est tout. C'est tout. Et euh, comme vous avez l'air gentil et tout, j'aimerais savoir euh, si vous voulez voir sa chatte ça chante nickel, c'est celui-là Ouais, ouais. ouais y a pas de soucis. Toi aussi ouais. D'accord Ouais, ouais. Franchement, ça me dérange pas, il ouais. a pas de soucis. Tira-toi, ouais, y'a pas de soucis. Ouais, hein. a pas de soucis. Ouais, y'a pas de soucis. Ouais, c'est pour Juste voir. te voir, hein. pas toucher. C'est hein. pas la logique. Non mais non mais je te vois, ouais. pas toucher. Ouais, j'ai ouais, pas, <rire> ouais, pas de marche sur rien. Non, non juste te voir, pas toucher. Parfait. Ouais, je te vois. Juste te voir, ça va Ouais, a pas de soucis. c'est vrai C'est quoi le délire en fait Bon, est-ce que d'abord, regarde, un joli. Oui bien sûr. Je snap, en snap par contre. Ah d'accord ok. Lorraine, euh... Ah tu connais Ah tu es un follower. Mais tu vois elle c'est une youtubeuse et tout. Ah oui Elle fait des vidéos ah ouais. et tout voilà. Et est-ce que par hasard, euh... ouais fais fait hein ça. Est-ce que par hasard sans discrétion vous voulez voir Sacha? Je sais pas de soucis. Franchement, on... franchement, seulement entre nous. Mais par contre pas de snap, pas de snap, hein, pas de snap. Mais juste voir discrètement juste ici. Mais pas de snap. Hein. C'est le je suis là Vous étiez chaud ou pas Ok, bah, Juste dans le coin, dans le coin Parce ne faut pas que les regarde quand même ah, Est Un exhibitionniste, mais pas trop Voilà ah bah, oui, Juste là, juste là, juste là comme ça. Ah bah, ah bah est... on est comme ça hein. Ah, comme quoi Il faut pas se fier euh... Par contre, pas de snap, hein. pas de vidéo ah, bah, oui, ah non, non, non Parce qu'il y a l'image, quand même bah, oui. Bon, en fait, Ah oui C'est bon Vas-y, C'est simple, Facha Franchement, elle est mignonne. Elle a 8 ans. Elle s'appelle Zino. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que par là tu voudrais voir sa chatte C'est gratuit. Non, vraiment parce qu'on va dire que nous on aime bien. On a un peu un délire comme ça, c'est tout. Tu connais un peu les gens qui aiment bien montrer les choses. Mais discrètement. Voilà, mais discrètement. Euh, non mais ça va. T'es sûr? sûr? Ouais ouais. C'est joli hein. C'est pas contre toi. ça. <rire> <C 'est... rire> Qu'est-ce qui se passe? Non on lui a dit. On lui a dit qu'en gros c'est -ce que tu vois je un peu sa chatte. Parce que nous on va dire on montre comme ça. Tu vois là. La... Ouais. Juste 10 secondes, 10 secondes, non mais discrètement dans le coin, c'est tout 10 secondes. Sauf que ton pote là à chaque fois il me part. Il a peur Tu attends peur tu as un homme ou pas Par contre pas de vidéo, pas de film Par contre on filme pas Non non je filme pas C'est gratuit Oui mais filme pas, On filme pas Bien sûr Non je te laisse. je te laisse, je te laisse. juste là donc voilà, elle a deux ans. Elle est trop mignonne. Elle, elle, elle est très très mignonne. Elle est très très mignonne. Ah moi ah ah dire c'est pour une vidéo YouTube. Non. D'accord, juste là-bas. Excellent. ok bah discrètement. Par contre, t'as pas filmé. hein Oui, Là, là, je le bouge snap. pas et tu, tu voilà. montes Oui, mais tu filmes pas. Tu filme C'est entre nous seulement. Okay. Okay, c'est bon, maintenant, on, on cache un petit peu quand même. Voilà. On bah, que les gens regardent. C'est bizarre ça quand même. Bah non. Non, ça grave. va. Wow, je Donc voilà, elle a 2 ans elle est assez jeune tu vois. Elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne, t'as vu Pas mal hein J'aime ouais. pas T'as fait autre chose toi hein non. Tu m'issues en fait, On fait une vidéo pour Youtube <rire> bon, Je te vois Par contre, pas touché hein Je te vois Je te vois, je te vois. Mais non ouais. non, Non, je te vois vraiment je te vois. Non, je suis pas ouf, moi, c'est vrai, juste 10 secondes! Genre, toi, tu te marches avec une fille dehors, tu demandes un. quelqu'un. Bah oui! Il y a des gens qui font ça, hein! Si, si, il y a des gens qui font ça! Mais franchement, elle est jolie ou pas? Ouais, mais frère, ça Juste 10 secondes, c'est tout, 10 secondes! Non, mais je te vois, pas snapper! Je snap pas! Mais non, mais dis, je vais pas snapper! Et je vais pas avoir sa chatte, gros! Frère, s'il te plaît, entre nous! 10 secondes! T'es un Mais oui, mais moi j'aime bien faire ça! Mais regarde, va tu vois! Mais c'est mon délire, c'est mon délire! Est-ce que juste entre nous. J'ai un petit truc à te demander, gentiment, hein. ok. Euh, Est-ce que par hasard tu voudrais voir Sacha Juste te voir, pas toucher, je te vois. juste te voir. Juste regarder. 10 secondes. Oui Pas non, de toucher, hein pas de Et, pas de, et pas de vidéo. Pas de vidéo, donc. Pas de vidéo, donc, hein. Ok, hein. okay hein, je te dis discrètement, ok, d'accord, okay. ça dis Discrètement, entre nous, d'accord, ok. Monsieur, oh, d'accord. Allez, ça marche. Allez, c'est bon, hein <rire> <rire> T'avais cru T'avais cru T'avais cru un petit peu hein. Non, non c'est pas, pas, pas, pas possible que... pas possible comme ça. Vas-y, on revient. Vas-y, s'il te plaît. Et tu me posais que son chien ou quoi Vas-y, regarde, gros, vas-y. T'es un ouf. Mais toi, normal, toi, t'es là, tu marches plus normal. Ouais, toi, t'es plus bizarre que lui, toi, carrément. Non, mais nous, on aime bien, on aime bien. J'ai chelou, chelou, chez chelou. Moi, je vois là, là, là, je suis au téléphone et quelqu'un, elle entend ce que tu dis, donc t'as vu, laisse ton Vas-y, au pire, montre. Discrètement, entre discrètement, nous. Mais t'es un ouf ou quoi Mais discrètement, frérot. Ouais, je veux, Je veux pas avoir sa chatte, frère. Ah ouais, t'es sûr Franchement, elle est mignonne, sa chatte, tu vois. Ah, c'est juste ça, là. Elle a deux ans, bah oui. Elle a un Merde, non, mais, je te la, la caméra est juste là-bas, tu as fait une vidéo pour Youtube, c'est pour ça. C'était des gamins des Bien joué on a bien joué, bien joué. <rire> non, Je te voyais bizarrement Tu croyais, monsieur, croyais Non, je te voyais pas ah, okay. je, te comme... aussi, je te voyais quand même bizarre, euh, tu euh, c'est bizarre Alors juste entre nous, on, est, on a un petit truc à vous proposer. C'est gratuit, d'accord, okay, c'est gratuit. Est-ce que par hasard vous voulez voir Sacha Juste 10 secondes, juste voir, pas touché Pas touché Pas de vidéo, pas touché, juste voir je te vois 10 secondes. Pas toucher hein. Pas toucher. Je te vois. C'est juste te vois. Il n'y a, a pas de. C'est gratuit. Pas de toucher, hein. Parce que nous on va dire que on a un petit délire. C'est tout. On a un petit délire. On aime bien. C'est tout. On aime bien. Donc, voilà. Chacun a son délire, tu vois. J ai, j ai des <rire> On ne m'a jamais dit ça. Achète ton pote, tu vois, c'est un bon. Moi ouais, c'est un vrai. Ouais c'est un bon BM. Ouais tu vois. Ouais mais bon, tu vois, euh, voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Suis... C'est bon, il a dit oui, bon bah. il oui, a dit oui. Bah attends, discrètement, discrètement. Pas de vidéo. Hein. Non, pas de vidéo. Et on touche pas. Hein. Touche pas. Voilà. Elle est pas trop mignonne, elle a deux ans, mignonne. tu vois, elle est mignonne. tu vois. Elle est trop mignonne, hein? Ben non! non elle est trop mignonne! Vas-y, les gars! 10 secondes, 10 secondes, hein? Va ouais, juste te voir, pas touché, hein? C'est bon, il a dit oui. Ok. Non mais je te vois. Donc voilà Amy on a. T'as vu Elle a deux ans. envie hein. C'est surprenant. On va dire que va. la caméra est là-bas, on va dire qu'on fait une vidéo pour YouTube. D'accord. C'est pour ça, c'est une petite blague. poser un truc c'est gratuit. Est-ce que par hasard tu voudrais voir sa Peut-être. Juste voir, pas toucher. Ouais. Juste voir sa Pas toucher, hein Juste ouais. voir. Ouais. 10 secondes, juste 10 secondes. Ouais. Pas Mais toucher. Okay, okay. Juste voir, hein. ouais. pas de vidéo, hein. merci, pas de vidéo, non pas de vidéo. Ouais, ouais. Okay. Bah, je te okay. vois, surtout. je te vois. Entre nous, tu vois, donc bon, discrètement. Elle est mignonne, <rire> franchement. Mignonne, machin. T'as vu, mignonne. Non, regarde-moi ici. Il est japonais. Euh... Béninois <rires> Comme tu connais, frérot, comme tu connais. Ça tranquillement Ça Tranquillement. Ouais, ça, ça, ça va, ça va. On est là, on est là Rajé, m'acheter Rajé, m'acheter Tu veux toujours tes vidéos Toujours, toujours ouais, attends, attends, il faut que je fasse ça. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Alors mais... là, on est en présence. Tranquillement, Zou Poésie, japonais, béninois, le seul, l'unique. Incommensurable. Voilà. Alors. On est là ou pas Excusez-moi. Excusez-moi. Deux secondes, deux secondes. Vous allez bien ou pas Ouais. C'est bien, ouais. ok. Je ouais. Ouais, ouais. Ouais, connais que chaque couple a un peu ses délires, chaque couple. Chaque couple a ses oh. manières de faire des choses et tout. Tu vois. Oui. Nous aussi on a les nôtres. Ouais. Et j'aimerais vous demander un truc, c'est gratuit. C'est gratuit vraiment. Ah, ah, okay. Est-ce que par hasard, vous voulez voir sa chasse ouais. Juste voir, pas toucher. Hein. Juste voir 10 secondes. Pas toucher. Bah... Pas de vidéo, pas rien Non, non, ouais. Ça vaut le coup, non ça Vous aimez les hommes ou quoi, là ah, fait, mais... ah, Voilà. Je te vois, hein, je te vois c est... C est... C est... 5 secondes Par bah, hasard, là, là, 5 secondes Par bah, hasard, je vais voir, mais Faut ah. pas non, non, pas... Moi, je pas pressé Non, moi je dis oui, là. je dis oui, parce que je veux voir Ah, lui, là, tu, là, vois, là, là, voilà. bah, tu vois, c'est bien C'est chaud C'est trop bien Attends, je la cache un petit peu le temps que ce qu'il y a commis des gens. Ah mais... Elle s'appelle comment Attends, après je te montre dès que c'est fini. Elle s'appelle comment Lorraine. Lorraine. Ouais. Moi aussi j'en ai une chez moi. ouais Elle s'appelle Snow. Attends, je peux la <rire> communion. Bon. Donc voilà. L'achat, tu vois, elle est mignonne, hein Et lui, il est en train de snabber Lui Il n'avait pas peur à la face, non, non mais... Il a la la il ah, suffi de la ah, la vous, a vous savez que c'est une foule, mais... Ah, je ne voit pas encore cette, cette... Si, on le voit Si, si, on, quoi, point, point. on le voit Elle a eu des chatons, Elle a qui nous voient... Non, on ne voit pas, Ça va y a beaucoup de poils. On tout. peut pas dire que tu vois bien les choses, hein Ah, mais non, j'en ai eu des choses Alors, merci d'avoir visionné la vidéo si vous avez aimé, maintenant, un pouce bleu, partagez la vidéo et allez, très important, vous abonner à la chaîne de Lorraine Cruz. Voilà, c'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne, Bonne journée, Mangoulou.